Pour l'atelier cocktail, le format est extrêmement ludique. En fait, les personnes vont concevoir des cocktails sous forme de binôme. Donc, en fait, c'est un espèce d'icebreaker où, euh, par binôme, on va découvrir la fabrication d'un cocktail et aussi découvrir une personne. Et en fait, à chaque cocktail, on change de binôme. Et à la fin euh, de l'atelier, on se regroupe tous ensemble pour pouvoir déguster un les cocktails qu'on a qu'on a conçus et deux peut-être discuter avec d'autres personnes avec qui on n'a pas pu euh, parler. La soirée est très sympathique, très bien organisé, on était accueillis par un, un petit gagau à l'entrée.